Konnichiwa minasan, c'est mémoire de légende et bienvenue dans cet épisode 8 de Shenmue Et après, j'avais pas donné de titre à la fin du 7ème épisode parce que je savais pas vraiment quoi dire Et puis surtout que je m'étais trompé sur la fin, j'ai dit on se retrouvait pour le prochain épisode 7 alors qu'on est sur le 8 Et donc du coup, le, comme son nom l'indique, il s'appelle Et après, puisque comme on a enfin rencontré Charlie dans le salon de tatouage Pour lui demander, rappelez-vous... Euh, des informations concernant le cartel chinois et qui ne savait strictement rien et qui nous a justement donné rendez-vous donc aujourd'hui en ce 6 décembre 86 euh, à 15h devant la salle d'arcade donc là on a le droit à une petite cinématique mon criot qui est toujours... Euh... Peut-être de venger son père. Alors, je sais pas si vous remarquez justement une petite différence en termes d'image. J'ai enfin acheté mes deux, mes deux softbox que j'avais promis euh, comme la dernière fois euh, dans, dans cette première vidéo de Bonne 2017. Et donc, right. du coup, là, franchement, on, je pense qu'on voit une, vraiment une meilleure qualité d'image. Donc, avant de commencer, enfin, concrètement, Nobody là, on va stopper okay. un petit entraînement avec euh, Fuxa. Hein. Alors, bien évidemment, j'aurais peut-être pu utiliser le, le stick arcade, mais j'y avais pas pensé. Alors, on va devoir jouer un petit peu, taper dans. On va devoir appuyer un peu sur tous les boutons. De, un petit peu en. De façon aléatoire, on va dire. Parce que moi, j'ai pas appris les listings. Et du coup, je m'attendais vraiment pas à pouvoir. Oula oh, le gros. le gros plan d'un coup. Euh, j'ai pas appris le listing des. des arts. Enfin, ouais, le, le, le, le listing des, des attaques de combat. Et surtout, je m'attendais surtout pas à pouvoir faire un entraînement comme ça. Euh, euh, direct avec ça. Donc du coup ça va durer à peu près 2-3 minutes. Donc concrètement qu'est-ce qui va se passer après J'ai une petite idée mais concrètement, euh, je pense. Euh, il va y avoir une lettre, si mes souvenirs sont bons. En attendant. Euh, on ne peut pas faire stop je pense. Si on peut faire pause mais c'est pas la peine. La prochaine fois quand on aura un.. Quand on aura un petit combat entre 3 ou 4 personnes, euh, j'utiliserai le stick d'arcade. Euh, j'utiliserai le stick. Euh, oh pas mal Allez. Alors ce qui est bien aussi à la fois c'est que. Ah bah ouais c'est fini. Ce qui est bien à la fois c'est que la caméra tourne sur elle-même et je crois que c'est dans Virtua Fighter 3 Team Battle euh, qu'on peut se mettre à la. qu'on peut se mettre à la place du personnage. j'ai entendu dit, allez, juste au-dessus les voisins, le truc de dingue. Et, euh, Dans le Virtua... Virtua Fighter 3, on peut se mettre à la place du personnage qui donne vraiment un autre effet de jeu vraiment bizarre. Mais franchement, on a toujours été habitué de jouer à la troisième Ils personne, c'est-à-dire face à face de joueurs de quoi t'accord Donc vraiment un petit truc à petit détail, c'est ma, ma seule option. Je sais comment tu te sens, mais c'est trop dangereux. Même Sensei ne pouvait pas. J'ai fait ma tête. Mais, si quelque chose vous arrive à vous, je me sens responsable. Ne vous inquiétez pas. Non, Ryo-san, est-ce que c'est pour ça que tu as commencé à l'entraîner <sighs> oh, please! I'm begging you, please think it over! My mind is made up. I must go. Ryo-san! <coughs> ine you overheard? Please don't pursue this, Ryo-san. I have to. Please step aside. I'm begging you, respect Hazuki-sensei's will and look after the dojo. I can't believe my father killed someone. son, please wait. There's something I must give to you. Alors, du coup, on rentre une fois de plus dans la résidence et moi je sais très exactement pourquoi, euh, pourquoi on rentre. Puisque je crois que c'est une lettre, hein, si mes souvenirs sont bons. Et ouais, c'est ça, c'est la lettre qu'on avait vue dans le tout début du jeu, euh, trois jours après la mort de, euh, de Iwa Mais le seul inconvénient, c'est que cette lettre est chinoise et du coup. Comme, comme la lettre est chinoise et qu'on sait parler de chinois, qui va faire appel ben, au restaurateur qu'on avait vu euh, quand on recherchait les informations concernant, euh, concernant l'indic, quand on demandait autour de soi euh, si vous avez vu quelqu'un, euh, un chinois nommé l'indic ou machin. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller rechercher justement ce fameux... Enfin, euh, comprendre euh, qu'est-ce qui est marqué sur cette lettre. make a promise to me. Yes, Il Please, I need you to promise me. Yes. I promise. Thank you, Diosan. Allez, trêve de plaisanteries, c'est parti. Alors, on va peut-être regarder le memo pad quand même. Enfin, euh, le notebook, notebook, pardon euh, Inesan gave me letter writing in Chinese okay. ok, donc juste ça, bon, une lettre Une, une lettre en chinois, tout ce qui est plus banal euh, Par contre, par où on sort C'est par là Ouais, c'est là C'est par là qu'on sort et on file euh, Par contre, ça, ça fait chier de... Ah, je viens de le passer, quel con ah, je, je pensais qu'on était au, à l'autre bout du truc Et là, on va ressortir Voilà je dois être sûr de ne pas perdre ça. Bon allez, on va, on va se rendre directement à Sakurakaoga. Ah non, il ne nous l'a pas demandé, bizarre. Bon, peut-être qu'apparemment, on a un truc à faire euh, dans le dans la descente de Yamanose. Allez, c'est parti. Alors, vu la musique, il va se passer un truc. Ah bah ouais. Ryo-san, what were you talking about with Ine-san? Well... Is that a letter? In Chinese? Is it from the man who murdered Sensei? I don't know. Damn it! If only we knew someone who reads Chinese! Voilà, donc notre but, on va laisser d'autres chercher quelqu'un qui, en... qui sait lire le chinois Donc peut-être les restaurateurs On verra bien Et à mon avis, je pense que ça sera sur le prochain épisode euh... Peut-être que sur le prochain épisode suivant Qu'on aura terminé le CD numéro 1 Et que là, on va pouvoir enfin se concentrer sur... Regardez le petit chat Si c'est pas mignon, tout plein euh, C'est là qu'on va pouvoir enfin se concentrer sur le CD numéro 2 ou tout le restant de la quête, enfin tout le restant, euh, plus des trois quarts de la quête va se passer euh, dans la marine. Hein, on n'est peut-être peut pas sans le savoir, mais concrètement c'est ce, ce qui va arriver. On va passer un bon bout de temps dans la marine, à travailler justement dans les, avec les petites fourgonnettes. Mais juste avant, voilà, on va essayer enfin de retrouver une fois de plus ces fameuses lettres. Enfin, euh, qu'est-ce que signifie justement cette lettre chinoise qui était donc destinée à Iwao Watsuki, malheureusement quelques jours avant sa mort. Ah. Qu'est-ce qui qu'il y a Un homme avec les sunglasses a pris ma balle de soccer Il a dit qu'il le donner si je l'ai apporté à lui Quoi Où est-il Au site de construction Mais je croyais qu'il était censé nous attendre à la salle d'arcade. Bizarre Tu... Je savais que tu ne pouvais pas résister, chien Quoi Tu te souviens du parlement de tatouage Le temps de retour Here, yeah, catch Go home. What? What? Allez, on va essayer de les dégommer. J'ai vraiment pas mal. Ah Eh hey. Alors, je rappelle encore un truc sur le... Sur les combats. Putain. Je suis un peu dans la merde. Eh hey Allez donc voilà, ça race, voilà. Le seul truc que... que je vous rappelle quand même pendant les, les combats, c'est qu'on bon, là forcément là je suis pas. Ah bah si c'était bon. Je pensais que j'étais dans une merde. Uh, euh. Uh -huh. Ah putain. Et pue dans sa gueule. Ah. Les fameux ralentis comme ça, comme je les aime. Oui, alors, je rappelle encore une fois, euh, quand on a la jauge d'énergie qui est en bas de l'écran à gauche, euh, quand on se prend des coups, forcément, okay? on perd de la vie, mais quand on se fait pas toucher pendant un certain moment, on récupère un petit peu à la fois euh, cette vie en question. Donc, petit rappel, quand euh, hey, pendant, pendant ce jeu de combat. Enfin, pendant ces jeux de combat. Shao -ce Apparemment, ce gamin Rio. est chinois. Qui peut nous aider? Azuki. Yeah. Sheshi Liu Zhang. Alors, Sheshi en chinois, ça veut dire merci, hein, tout simplement. Euh... Bon, par malheur, il ne nous a pas aidé, mais est-ce qu'on a quelque chose de plus? Voyons voir. I'll euh... paddle Chinese boy and let go when these are my only leads now. I'm sure it will reveal the next tabat. Who can read this letter for me? gamin n'a pas pu le faire mais qui peut le faire à ma place on va aller descendre directement au resto peut-être que les... peut-être que les membres du Tao San peuvent faire quelque chose là-dessus, c'est ce que nous allons voir, alors c'est vrai que les deux dernières euh, avaient duré au moins plus d'une bonne demi-heure euh, parce qu'il fallait bien attendre le moment venu pour euh, avancer dans la quête sinon euh, j'aurais fait plus court, et ça aurait été un peu plus chiant que de faire ça en deux parties euh, s'il si ne s'était absolument rien passé, alors est-ce qu'il est... Pas le cuistot qui est là, non Habituellement, il est toujours, toujours là, à demander du fric. Euh, bon, j'espère que de votre côté, vous, vos fêtes de Noël se sont plutôt bien passées. Euh, moi, après cette dernière vidéo que j'avais refaite, euh, rappelez-vous sur euh, Christmas Night in donc la version de Night en version Noël. Euh, oula, j'ai pas vu venir. Euh, moi, bah du côté, moi, ce que je voulais faire avant de les reprendre, c'était acheter ces fameuses lampes, ces fameuses softbox, et du coup on va pouvoir repartir sur de, de bonnes bases avec, avec des toutes nouvelles vidéos. Euh, voilà. Enfin, du coup, j'espère que pour cette résolution, euh, cette année 2017, euh, on peut faire quelque chose de fort euh, pour cette nouvelle année. Et d'ailleurs, on va d'abord parler au, on va parler au gars d'abord et puis je vais vous tiens au courant. you got a minute? Yes. What is it? I was wondering whether you could translate this letter for me. Oh, no. There are a lot of old kanji characters. And it's written in an unusual way. What does it say? I'm sorry. I can't read it. Oh, really? Right? Oh, yeah. Really? But this kind of paper is used for ceremonial purposes in Chinese calligraphy. Ceremonial purposes? kao what ceremonial purposes? It's the top quality grade of paper. It's used for fine calligraphy. It's also used for ceremonial cooking. To wrap around sea bass, it's very famous. But you can't read it? No, we can't. Oh, but Guangji Ji might be able to. Huh? Ask Guangxi. Il out delivering on the shopping street. Il good with kanji characters. I got it. I'll try him. Donc, du coup, bah, on va aller revoir euh, celui à qui on lui avait offert une boisson. Vous savez, le cuisinier à lunettes euh, qui travaille donc au Taosan. Donc, peut-être lui peut faire quelque chose puisque les... les boss de ce resto ne savent pas lire. Euh, bah, apparemment, ce sont de vieux kanji, ils ne savent pas les lire. Apparemment, c'est écrit dans. C'est pas écrit dans le bon sens. Euh... Enfin, je veux dire dans le sens de l'écriture. Donc on va essayer de le retrouver. Alors donc il était ici. On va voir si on peut faire quelque chose. Ah mais putain, ça c'est chiant, ça toujours des gens qui apparaissent comme ça euh, quand on le veut pas. Alors est-ce qu'il est là Oui, il est là. On va pouvoir le retrouver, on va lui refiler une boisson du coup. Hop Ouais mmh. How's it going? What's wrong? I'm so thirsty. I want a drink, but I don't have any change. I'll buy you one. What do you want? You're really nice. Thanks. What kind of drink do you recommend? Hmm, let's see. Thanks a lot. You've made my day. Can I ask a favor? Yes. Can you translate this letter for me? Thank you. Oh, these kanji are weird. I can't read them. Really? I'm sorry. It's okay. Wait! My Japanese teacher's a kanji expert. Show her it. What's her name? Shao Shi Yu. Yeah. She sells antique dishes at her China shop. Shao Shi Yu at the China shop? Yes. I'll ask her. Thanks. Okay. I've got to go. Got things to do. Thanks for the drink. It's okay. See ya. The oh, there's something writing on the back, too. May I help you? Excuse me, What the are you, you? Sun? Yes, thing? that's right. Fun. And you are? I'm Ryo Hazuki. Ah, uh, Hazuki-san? Oh yes, my grandson. Go and told me. Thank you very much. Mm -hmm. You helped him at Sakura Gaoka. Oh, I remember. He was so excited when he told me. Il aspire maintenant à grandir fort et brave, juste comme vous. C'était rien, vraiment. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici Eh bien, j'ai une lettre que je voudrais vous traduisiez. Donc voilà, enfin, on a eu ce qu'on cherchait. Donc euh, la lettre, je vous rappelle encore une fois, qui était donc destinée à Iwao Atsuki oui, et qui disait simplement que si on avait besoin d'aide parce qu'on allait se faire voler le fameux miroir, euh, il faudrait, euh, fallait demander de l'aide à Master Shen, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va y retourner oui, voir la vieille dame, rappelez-vous, quand on devait aller... Euh, Voir cette espèce de le bah, bâtiment mafieux, rappelez-vous, dans le quatrième ou cinquième épisode, je ne tu sais plus. qui euh, que Seek vous avez dit, ouais, faites attention, euh, ce sont des gens pas très clean. Donc du coup, on va y retourner et on va passer ce coup de fil directement. Alors, euh, que signifiait euh, Father's Heaven, uh, Nine Dragons, uh, ceci, cela. Donc on va passer le coup de téléphone sur le champ. Je uh, oh, que sais plus, c'est pas 0468. On va to... regarder. C'est encore de Hashtag YouBeepHorn Alors voilà, le téléphone Mou. est là 04 68 61 56 47 What does it mean? Alors, 04-68 Voilà, dragons, je ne l'ai pas perdu birth, Alors, avec le vieux fameux téléphone à touche Alors, 04 Je comprends mais I think this part may be a phone number. These ancient characters anciens numbers. sont numérés. Un numéro de téléphone Oui. 0468 de numéro de numéro de numéro de numéro Au japon. Hello? Father's heaven. Euh, Lesson Nine dragons. Nine dragons. Mother's What's earth. Comrades. Voilà. Comrades. Warehouse number 8. Warehouse number 8? You. Who are you? Isn't this the Chen residence? Oops. On raccroche directement au nez. That's warehouse number 8. Du sais, c'est un peu ça, nous avance pas vraiment. Alors du coup, ben, qu'est-ce qui nous reste à faire Eh ben on va aller voir la dernière. On va aller voir. Bah ben, on va juste parler à Hiratasan. Non mais moi je veux pas parler à voilà. Hi Hiratasan. Ah, hi there, Rio. Do you know where warehouse number 8 is What Warehouse number 8 No. No. Warehouse number 8. Don't believe I've ever heard of it before. I have the phone number, but. Well then, why don't you try okay. looking in books. the phone book? The address might be listed. Yeah. Eh ben du coup on va prendre, on va regarder dans le bottin à l'ancienne. Ouais mais moi je veux pas parler à cette, je veux pas parler à Madame, moi je veux, je veux avoir ce. Je vais regarder le bouquin bordel Ah mais putain il est capricieux sans me déconner Voilà Voilà on va quand même y arriver 61 61 Got it. 61. It's an Amihama. Voilà, bah du coup, on va redemander une fois de plus, non Je peux pas téléphoner. J'ai eu ce qu'il fallait. Non. Non, je peux pas téléphoner. Voilà. On va reparler à ah, Hiratasan. Non. Je pas ce putain de téléphone, j'ai dit non. Je veux, je veux pas le bottin non plus, j'ai fait ce qu'il fallait. Excuse-moi. Oui. Mais... Yes. Which way is Amihama Amihama that's the harbor. Donc c'est bien ça, ouais. Amihama, ça sera donc euh, dans le port. On va passer un bon bout de temps là-dessus. Si vous tournez right main-street, il a bus qui va là. Où est Je a bus stop. Thank you. Voilà, bah c'est ici qu'on va devoir se quitter, je pense. Enfin, je crois que... Le... Voilà. Ah bah, ça y est, on peut enfin sortir. Euh... Est-ce qu'il y a un... Le bus, je crois, passe dans ce coin là euh, Je peux pas aller plus loin. Voilà. De toute façon, le, le, le jeu est bloqué comme ça. Ça fait un petit peu comme une île, si vous voulez. Euh... Alors que normalement, le... on a un monde libre. On est bloqué à cet endroit. Enfin, on est bloqué dans tout le centre-ville centre d'Obuita. D'Obuita et Yokohama. Et, euh, et tout le reste va se passer euh, dans, le, dans le port. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre gentiment à ce qu'un putain de bus arrive. Alors eux sont libres d'aller où ils veulent et de sortir de la ville. Moi, je ne peux pas. Il euh, y a bien des codes, je crois, qui existent. Euh, sur une version pirate ou une version euh, euh, une version modifiée où on peut faire ça. Enfin, apparemment soit c'est sur émulateur ou c'est une version modifiée, je sais pas. Donc on attend. Alors ce qui est bien c'est que quand on regarde la première personne, quand on. Alors, le bus il passe de l'autre côté, peut-être qu'il va arriver tout à l'heure. Alors ce qui est bien c'est que quand on on regarde une personne et quand on le fait aller à, voilà, on le fait aller à la première personne le, la caméra suit directement cette personne et on va prendre ce bus et voilà direction le port et normalement je crois que si je me trompe pas on finit, euh, on finit concrètement ce euh, premier CD et ben ouais voilà on vient de finir le premier disque on va directement sauvegarder tout ça hop voilà bah du coup c'est ici qu'on va se quitter merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout elle fut longue mais enfin ça y est on a terminé ce premier, euh, ce premier disque si vous avez aimé n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ce qui me prend énormément plaisir et quant à moi on se retrouve pour l'épisode 9 du coup je me suis pas trompé rendez-vous à Amiyama. sayonara komodachi